Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser des valeurs euh, qu'on va fournir directement dans l'appel de notre script, donc sur la ligne de commande. Donc on va commencer par faire un script, et regarder avec une valeur ce qui se passe, puis on va utiliser cette valeur, et puis après on va regarder un deuxième exemple. Alors, on a un fichier qui s'appelle coucou, un script, voilà, et donc on l'exécute donc qui es tu je suis joe et il m'affiche hello joe alors nous ce qu'on veut c'est avoir on voudrait mettre joe ici et non pas donc sur la ligne de commande euh, et non pas euh, gérer ça en demandant une question à l'intérieur du script Alors on va regarder comment faire ça donc avec nano on va changer ça donc là l'idée c'est on va supprimer donc cette question et au lieu de faire un read de prénom, on va récupérer l'argument qui est passé, le premier argument qui est passé sur la ligne de commande. Donc on écrit ça avec $1. Donc je sauve, oui, donc. on fait un petit clear. Alors on va regarder ce que ça nous donne. Alors Je refais un 4, voilà, ça c'est la situation actuelle. Et donc on fait coucou, coucou Joe. Super, donc là ça nous marque Hello Joe Donc euh, euh, cette valeur là qui est sur la ligne de commande Elle est placée dans la variable $1 Et euh, donc ce $1 est placé dans une variable prénom Et là on affiche prénom On va faire un deuxième euh, essai Par exemple si on est Bobby Et ça nous marque bien Hello Bobby Ok, donc arrivé à ce stade on va faire un deuxième exemple Mais là on va pas prendre un mais deux, euh, deux arguments alors, on va par exemple faire euh, une multiplication de deux nombres. Multiplier. Alors, pour faire ça, on crée un fichier qui s'appelle Multiplier. On y va. Bin bash. Voilà. Alors, euh, notre premier... Donc, on va avoir deux nombres. Euh, donc, le premier nombre, c'est le premier argument. On va placer ça dans une variable A. Notre deuxième nombre, on va le placer dans une variable B Et après, on va faire un écho Donc il faut qu'on fasse euh, la multiplication Donc Pour faire ça, on met parenthèse, parenthèse Et donc on va dire euh, l'opération qu'on veut faire Donc A fois B Je mets un espace, parenthèse, parenthèse Donc CTRL X pour sauver Oui, voilà donc mon multiplier, donc je, fais un, je, mode, donc je le rends exécutable, voilà, il est mûr, voilà, et alors pour examiner ça, on va se faire un clear, on se fait un petit 4, voilà, donc on y va, donc multiplier par exemple de 4 et de 5 donc on a bien 20, super, ça fonctionne bien donc les arguments sur la ligne de commande on les sépare par des espaces hein. donc là, espace 4, espace 5 donc le 4, il est mis dans $1 vous euh, il est mis dans $1 puis mis dans A le 5, il est mis dans $2 puis dans B, et là on affiche le résultat de la multiplication alors on va faire un autre essai par exemple, si je fais 40 ça me fait bien 200 donc euh, tout est ok alors on va regarder une autre situation qui peut être un peu plus problématique c'est et si j'appelle ma commande avec un seul argument donc là il nous affiche 0 euh, voilà donc il part du principe que quand l'argument n'est pas fourni il vaut 0, il vaut le texte vide et quand il fait ce calcul là il s'arrange avec sa bâche alors on pourra afficher le, le nombre d'arguments euh, voilà, pour savoir si on en a 1, 2 ou trois, etc donc on, va, on va aussi regarder ça voilà, on va aussi regarder ça, je cherche un anneau, voilà alors ici avant de commencer, on va faire un écho, donc du nombre d'arguments donc on, pour avoir le nombre d'arguments c'est euh, voilà, dollar dièse. Puis on va écrire argument voilà, donc je fais un CTRL X, je sauvegarde on fait un clear, et on va aller voir ce que ça nous donne tout ça donc je refais un appel à multiplier donc euh, une utilisation donc on avait dit voilà par exemple multiplier de 49 donc là il nous dit qu'on a un argument d'accord et donc l'utilisation normale hein, c'est voilà où on a deux arguments donc là, ce qu'il faudrait faire à ce stade, c'est se dire, ben bah voilà, quand il me manque un argument, bah je vais prendre une décision, je vais, je vais dans mon script, je vais dire, ben bah voilà, s'il n'y a qu'un argument, je ne peux pas faire l'opération, ou je demande à l'utilisateur, euh, ou etc. Alors bon, ça déborde un petit peu de, de ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Donc on va, bah là, on a on a fait déjà plein de choses, on va résumer tout ça. Alors, les arguments, donc, sur la ligne de commande, ils sont séparés par des caractères espaces. Dollar dièse, c'est le nombre total, $1, valeur bah, du premier argument, $2 du deuxième, et ainsi de suite, $3, $4, etc. Et euh, si euh, $i, donc $1, 2, 3, etc. n'est ne, pas fourni, bah, c'est le texte vide et euh, c'est interprété donc comme un zéro euh, par bâche euh, lors d'une opération arithmétique. Bah, écoutez, sur ce, euh, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.